L'accueil de loisirs ouvre à 8 heures et accueille les enfants jusqu'à 10 heures. Sur le temps d'accueil, les enfants sont en jeu libre surveillé Ils sont ensuite répartis en deux groupes, les plus de 4 ans et les moins de 4 ans. À 10 heures, dans chaque groupe, nous faisons un temps de rassemblement avec des champs, ce qui permet un retour au calme et enchaînons sur l'appel. Après quoi, les enfants se répartissent sur les ateliers proposés tels que par exemple du jardinage, des ateliers motricité, créatifs ou sensoriels. À 11h30 pour les moins de 4 ans et midi pour les autres, on entame le temps de repas qui est suivi d'un temps calme ou d'une sieste. À 14h30, le parcours éducatif de l'après-midi démarre avec parfois la venue de notre mascotte Bobby. Le goûter a lieu vers 16h et à partir de 16h30, les enfants commencent à partir de manière échelonnée. La journée se termine sur un temps libre encadré.